Voilà aujourd'hui c'est une journée de merde mais quand même il y a lui qui me ramène un petit peu de soleil Je suis là. il s'appelle Tom en et personne. Tom en personne On va faire une petite, euh, une petite balade Avec ta voiture oh, oh, oh. C'est là mon frère Ah c est, c est ta, ta, la voiture de ton frère ouais. bon. C'est quoi ça, oh, ça C'est un truc balèze discret Super discret Ben voilà c'est ce qu'il me fallait Oh là là Tu de mammouth. Je <rire> connais pas mammouth. Ah la vache. Ah. Ah. Attends, ouvre en oh. haut. Ouais. Ah. <rire> Faut On tu la casse. Presque. Putain, y a, y a pas le grand angle. Si, c'est déjà vachement grand. C'est la voiture qui est petite. Exagère pas non plus. Si tu veux, je filme avec l'iPhone. Hein. Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait, fait. Euh, Tu mets la clé à droite. On tourne là à droite. Voilà, euh, t'embrayes, pas qu'il y ait une vitesse. Et euh, tu tires la manette là qu'il y en a pas. Celle-là, là. là. C'est beau. Oh, tu m'as fait peur. tire <rire> jusqu'en haut, tire-moi jusqu'en haut. Un peu de gaz. Voilà. Wow. <rire> tu 500. Et combien de vitesse 4. Mais euh, pas synchronisé donc. Euh... Euh, double débrayage à fond sinon ça fait crrr. Okay, mais mais ok c'est pas grave si ça craque hein. wow. frère à main frère à main ah, <rire> ça roule bien quand même <rire> Parce que c'est une j'en ai faresse Ah le volant oh, les freins ah il n'y en a pas hein il n'y a pas les habitués hein putain j'étais un peu surpris hein. l'embrayage il est très bas hein. ouais mais c'est beau C'est rétro au rétrogradage. Okay. Je sais pas, c'est là que tu peux voir que il euh, y a les... La première, tu dois la passer là, la deuxième, tu dois la passer là. Ah ouais Ah ouais Ah oh merde, j'étais loin. Non, on s'en fout. Il y a un klaxon qui n'est pas adapté à la voiture aussi. <rire> ouais, <a> <rire> fond, il carrément pas. Si je klaxon deux fois, t'as les vides qui pètent. On verra va faire les petites séries de virages. Bon. On va pas flipper le compteur, hein, parce que... Oh, ah ta porte elle est mal fermée Ah merde Après le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de ceinture et tout là si on se crache ben, C'est comme si on était en moto, mais il s'en casse <rire> Fire encore parce qu'on se tape là dedans ouais. Je passe à 3 Aïe <rire> À la vitesse, il y a une cote de 0%. Ah, on ma moto. Ah, à chaque fois je passe la tête, mais oui, ça passe. Poussez-vous là! Poussez-vous! Moi je parle aux animaux. Ah. <rire> le capot, il bouge ou c'est moi Ouais, t'inquiète. Elle est trop bien, la direction. Ça passe dans un mouchoir de Ouais, Je... oh, Le frein, tu veux mettre le pied dessus, mais tu risque de se bloquer. Faut... faut lever la jambe et appuyer sur... sur le frein. Si tu freines comme ça, ça marche pas. Faut faire comme ça. <rire> T'avais raison, j'aurais pu les rester en 4. <rire> <rire> si regarde, on monte la côte. Écoute Le moteur monte en régime T'es à fond Oui Reste à fond, reste, reste, reste à fond, en 3 là C'est pareil, tu vois. Avant, je suis allé mettre le plein, j'ai mis 10 litres. Oh putain, je voulais pas lui rétrograder. Ah là, tu peux mettre la 3 là. Ah, fais je, suis... je passe mal, les vitesses. Je lui fasse. Oui, il y a le cadenas derrière. Oh merde Je euh, fais demi-tour. Hein. Là, t'as de quoi faire demi-tour, tellement le braque. Hein. Jusqu'à faute ah, roue. Ah, pas ça passe là dedans On peut le mettre là Non, c'est pas bon aussi. Hein. Ah ouais, mais ça sera droit de bien. <rire> il y a de la marge, la marge pour faire demi-tour finalement. Il y a de la marge là pour faire demi-tour La 325 pour drifter. Mais non. Mais non. Ça c'est le réservoir d'essence devant. Donc si l'on s'éclate dans le mur, explose. elle explose de voiture.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 C'est quoi le moteur? Bicylindre refroidi par air. Bicylindre refroidi par air, comme une Harley. Ça c'est les phares, avec les phares là, tu vois. Là, celle-là, je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est les lumières Lucci, en hein, fait. D'accord. Et ça, et -là, est glacé. Ok, t'es mignon. hein. Les c'est Ces petites fenêtres. Là, hey, je fais ça, on perd 2 km heure. On a aussi la poignée de fenêtre manuelle, vie manuelle, parce qu'elle est là en fait. Mais en vrai c'est comme ça. Elle est là, il faut la mettre là et on peut ouvrir les fenêtres. Non ça ah, c'est la porte. Ah merde c'était la, la porte, ça s'ouvrait pas. Ah, Oula oh aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe aïe Ça cracote un petit peu. J'aime bien moi ça, ça me fait plaisir. C'est vraiment ultra cool. Voilà. Allez, un petit peu de bonheur aujourd'hui. Ça, ça fait plaisir. Merci, Tom. Et puis merci, le frère à parce que c'est sa voiture. J'avoue. <rire> merci. Allez. Ciao, ciao. Hein. Ciao, ciao. Eh, hey, pas d'excès de vitesse, hein. <rire>